Du monde, euh, éventuellement euh, une certaine forme d'esclavage persiste. Donc ça, ça aurait pu être le cas, ça, ça ne l'est pas, les, les natifs sont quand même préservés un, un minimum. Donc on a une, une vue en demi-teinte de, de cet accueil, puisque euh, des militaires euh, et puis une population locale dont on ne sait rien, euh, et on nous explique qu'il y a un couvre-feu. Euh, C'est-à-dire que l'île le, le, le, de Pâques est découpée grosso modo en deux, trois grosses zones une zone militaire, qui elle, n'est pas accessible tout simplement, hein, c'est un fort <coughs> euh, qui contient l'armement et puis tout, le, tout, tout ce que le... <coughs> les colons chinois ont amené. Euh, oui. Il y a une seconde partie qui est euh, le, voilà, le capitaine Manuel Pereira euh, et le, père. Et, et le, et, et le, le, le fameux père euh, Jorge Aido euh, que nous n'avons pas encore croisé, mais ça ne saurait pas. Enfin, euh, euh, donc nous, nous rentrons dans le dans le village à proprement parler, on voit qu'il est sain d'une un, immense barrière en fait qui, le, qui délimite tout simplement le, le, le village. Barrière, extrêmement oui. <rire> une barrière bon, dans laquelle on peut sauter. Il hein, n'y ouais, a, a pas de barbelés, il n'y a pas de C'est barrière à vache. Hein, voilà. <rire> c'est plutôt pour les moutons à l'origine je pense. Voilà. Euh, voilà. Mais enfin néanmoins ça découpe très très très précisément la zone de laquelle nous ne devons pas sortir après 21h je crois. Le coucher du soleil. Ouais. Coucher ouais. du soleil, oui c'est ça. Parce ne correspond pas loin à de à l'époque de l'année et puis à ce moment-là, on part du principe que ça a à peu près 21h. En gros, quand le soleil se couche, bon, et puis enfin, une dernière zone qui est une zone sauvage euh, si on peut dire. Alors qu'on a et la majorité oui, de vous là, tous imaginé au départ comme étant une espèce de jungle luxuriante, pas du tout. C'est une île qui est quand même assez rocailleuse, voilà le village d'Angaroa. Voilà. Ah oui, c'est pareil, il y a un dialecte très particulier qui fait que même ceux d'entre nous qui parlent espagnol auront de les plus grandes difficultés à communiquer avec les natifs. Qui parlent es... un espagnol. Million, espagnol genre ouais. comme ça. Ah bah, une vraie carte J'ai mis la à celle-là Alors, bien évidemment, à notre arrivée, la première chose qui nous vient en tête, hein, c'est d'en faire le tour. Tout simplement, on rencontre, on rencontre plusieurs personnalités. Euh, Nando. Donc ils auront tous des noms en, en Nando quelque chose. Et là j'ai là. Ouais, euh, c'est ça. Il y a une toute petite zone, bah, voilà. il vous montrera je pense. Voilà. C'est donc un tout petit bout d'île auquel on a. on a théoriquement accès. Bien sûr on ne se limitera pas à ça puisque ce qui nous intéresse c'est tout ce qui est pas euh, autorisé. <rire> euh, donc on va faire connaissance alors de, dans le désordre de de Nando de euh, de Sandolo, de Nandoro. on a eu beaucoup de mal avec les prénoms qui sont qui sont assez assez similaires et et puis surtout encore une fois la communication est très délicate parce que ne parlent pas espagnol, enfin certains ont un espagnol un peu défaillant, mais d'autres ne parlent pas un mot d'espagnol. Bon, on pas parlé Donc les quelques personnages, quelques investigateurs qui ont des notions d'espagnol. Ah, ils vont encore échanger un tout petit peu, pour le reste, après, c'est beaucoup avec les mains, en fait. Hein. On essayer de, de se comprendre en se montrant les choses, etc. Voilà, ça fonctionnera assez peu, finalement, euh, par du dialogue, euh, du dialogue classique. Alors, après, les personnes avec lesquelles on va dialoguer, euh, bon, toujours pareil, un peu dans le désordre, mais les personnes avec lesquelles on va dialoguer parce qu'on sera amené à les rencontrer, ce seront... Euh, le père Yorgé Aedo, qui est donc, comme son nom l'indique, le, le religieux du coin, euh, venu euh, enseigner à, à ses brebis égarés euh, les, les vertus de Dieu. Alors, c'est un Et homme qui est également euh, l'homme voilà, euh, de culture. Vraiment. Voilà, c'est vraiment, euh, au-delà de ça, c'est pas seulement un, un type qui va faire rentrer la religion à euh, coup de bâton dans la tête des. Des, des, des habitants de l'île de Pâques, mais c'est aussi un homme qui s'intéresse en fait à la culture, qu'on comprend assez vite, euh, c'est un homme qui aime le, la région dans laquelle il vit a priori, euh, qui s'y intéresse, il a énormément de livres, donc le, quelques renseignements qu'on va pouvoir trouver, on a encore beaucoup raté nos jets de bibliothèque qui est de toute façon, euh, les, les quelques renseignements qu'on trouvera euh, sur l'île, on les trouvera euh, essentiellement grâce à lui au final, euh, celui qui nous aiguillera, même si on utilisera assez peu finalement ces compétences parce qu'en réalité on partira de l'idée qu'on préfère avoir affaire aux natifs dont on est presque sûr qu'ils ne sont pas mêlés à quelques complots euh, que de s'adresser au père Yorg euh, duquel on ne sait rien. Qui est sympathique, mais bon, la sympathie n'a pas suffi jusque-là. C'est ça, il est, il, est, il est gentil, mais enfin on a déjà eu la preuve que okay, ça... est gentil. <rire> et, et puis Edwin, euh, il n'y a pas si longtemps, enfin voilà, on, ouais, on ouais. commence à être quand même très très méfiant, depuis le début, déjà le cas, mais... Pour ne pas euh... trop échanger, vous évitez effectivement de trop vous <coughs> en servir. C'est avez euh... l'occasion mais... euh, on... Alors, chaque investigateur a sa façon de le percevoir aussi. Moi, le militaire, par exemple, je le vois immédiatement comme un ennemi, un mec qui s'intéresse à des... À des des bondieuseries et puis des trucs de bonnes femmes, il euh, y a un truc qui n'est pas avec, avec là-dedans. Donc de toute façon, moi, le, mon investigateur, lui, euh, se dégagera complètement de, de ce type-là. D'autres auront plus de, plus de facilité, on aura même Lola, donc Samantha, euh, la prostituée, euh, qui, la jeune prostituée qui nous a suivis jusque-là, euh, qui usera un peu de ses charmes, même, même avec, ce, avec ce pauvre Yorgaiddo euh, <rire> pour, pour obtenir des renseignements. Et puis nous rencontrons aussi euh, le professeur Winthorp Metridge, dont nous, nous entendons parler euh, quasiment à notre arrivée, hein, quelque ah bah, chose après oui, Dès qu'on parle au terre, en fait, on en entend parler. C'est euh, par rapport aux disparitions. Les... Les... Et, c est... C est... et voilà, et en <rire> fait, c'est lui qui va nous apprendre que euh, les, les disparitions sont en fait des étudiants euh, qui l'ont accompagné euh, dans le, les fouilles archéologiques euh, sur l'île de Pâques. Ils ont découvert plusieurs sites. Euh, plus Grand intérêt archéologique, euh, et c'est à cette occasion-là que certains, qu'une douzaine, ont disparu. C'est à dire que je crois qu'il en reste un ou deux de l'expédition d'origine. Voilà, ouais, ouais. ils, ils, oui, oui, oui. ils sont arrivés à une quinzaine et ils sont plus que trois euh, qui flippent en plus. Ça, ça c'est à dire trois que euh, qui flippent, hein, oui, Winthrop, quand on le rencontre, n'est pas à l'aise du tout. Il est, il est cloîtré chez lui, il a dans, dans la cabane dans laquelle il vit. Enfin, euh, voilà, ils sont, ils sont vraiment extrêmement traumatisés par, euh, par le, les, les différentes expériences qu'ils ont vécues. Et euh, voilà, ils étaient 16, c'est ça. Et, euh, euh, et donc, euh, à la suite de, de nos différentes pérégrinations au sein de, de l'île, on apprend euh, par différents biais hein, que euh, une légende locale, le Tangatamanu, euh, protégerait l'île. Donc, le Tangatamanu, c'est un homme oiseau. Alors qu'il nous est décrit un peu comme un aigle géant, quelque chose de, de cet ordre-là, euh, dont le rite initiatique serait de sauter d'un bout de l'île jusqu'à une petite presqu'île qui se trouve en face, euh, pour y récupérer un objet très important, la main de Noah, euh, et que c'est ça qui le proclamerait, lui, lui, permettrait, lui permettrait de se proclamer nouveau Tangataman, nouveau protecteur de l'île. On apprend ça, on apprend donc que cette île, cet endroit, cette presqu'île s'appelle Motunui. C'est ça Tu m'arrêtes Parce que les prononciations, des fois, ça peut être un peu... Euh, on apprend. Donc c'est donc le prêtre hein, qui va beaucoup nous apprendre ces choses-là, qui va beaucoup discuter avec nous de ces choses-là. Euh, il va nous apprendre aussi que tous les soirs, les indiens se réunissent... Enfin, les indiens, les, bon. les indigènes, les natifs, les natifs de, de, de, de. l'île, Voilà, les natifs de l'île, euh, se, euh, se réunissent le, le soir euh, pour chanter. Euh, et ça, c'est le cas tous les soirs, ils se réunissent, après la tombée du, du soleil... Euh, parce ah, ils il chantent bien où ils sont, en fait, partout dans le village. C'est ça, -ce ils oui, -ce il il se spirituellement oui, oui, oui. Pour, pour faire un chant dont oui. le, les origines ne sont pas connues, en tout cas par le prêtre, et dont le, le sens n'est pas connu, enfin, on n'arrive pas à obtenir le, tout, immédiatement d'informations sur ce que signifie ce chant. On voit bien que tous les. Effectivement, hein, donc, le, soir, le soir arrive, on se renseigne un petit peu sur toutes ces questions-là. On, on entend parler de Makemake, hein, le dieu créateur qui, qui aurait euh, précédé. À, à la création de l'île, euh, voilà on apprend toutes ces choses là, on apprend aussi qu'on achète une barque au passage parce qu'on veut cartographier un petit peu l'île dont on ne sait rien, euh, on ne connaît pas encore vraiment tout le lieu dans lequel on se trouve donc on veut une barque pour, pour pouvoir se promener euh, tranquillement et pour pouvoir observer un petit peu, chercher les différents mouvements et surtout retrouver les fameux voiliers dont on a entendu parler, euh, qui sont des voiliers qui ont, qui ont disparu de la surface pour nous euh, puisqu'ils sont passés par l'île de Pâques et ils sont partis au large, au large de quoi, comment, pourquoi, on, on ça, tout ça on avis un petit peu à vue, euh, au sens d'ailleurs <rire> littéral. <rire> euh, et puis un autre truc, c'est que la monnaie n'a pas cours sur l'île de Pâques. Euh, le, le fric leur sert à rien, ce qui est finalement assez logique. Le, le fric leur sert à rien. Il faut trouver d'autres objets d'échange. Si on veut obtenir des informations, des choses comme ça. Alors les, les locaux sont hyper sympas avec nous. Hein. Ils nous accueillent. Euh, euh, Nando là, nous accueille dans, dans, sa, dans sa hutte euh, sans, sans rien nous demander en fait en, en échange. Hein. Ils nous, juste par par on va dire euh, pure sympathie. Je cherche l'hospitalité. Euh, voilà par pure hospitalité. Vraiment euh, des, des gens très très euh, très très sympas. Enfin tous les gens qu'on rencontre sont plutôt, sont pas méfiants. En tout ouais, cas ouais, ils ouais, sont ouais, très ouais. ouverts. Les, les gamins viennent nous voir, ils essayent de rigoler un petit peu avec nous. Enfin voilà. On, on commence à découvrir un petit peu la faune locale qui, qui est vraiment euh, avec laquelle finalement ça colle, ça colle plutôt mieux qu'avec euh, avec les gens qu'on avait pu rencontrer dans le Maine ou d'autres ouais, en, <rire> endroits peut-être plus proches culturellement de, de nos investigateurs. Euh, donc on essaye de se renseigner vraiment sur cette histoire de main de Noah, on apprend au bout d'un moment que c'est une pierre en fait euh, qui s'appelle la main de Noah, euh, une pierre qui aurait des propriétés un peu particulières de réflexion, qui aurait une couleur un peu particulière, etc. On commence à se dire qu'il y a quelque chose à en trouver fait, de ce côté-là. Donc on garde l'idée de Motanui, donc cette Motunui, cette, cette espèce de petite presqu'île qui se trouve en face de l'île de, de Pâques. On garde ça en tête et on participe au chant le soir, puisque c'est ce qu'on attendait tous avec impatience, c'était la soirée pour voir ce qu'était ces fameux chant. On était tous convaincus, de, à notre façon, que c'était une façon de faire émerger Erlie, en fait. Clairement, entre joueurs, c'est un peu comme ça qu'on l'imaginait. Et en fait on découvre des chants qui sont très mélodiques, qui ne sont pas vraiment de... Ils n'ont pas les consonances... Ils sont un peu incantatoires, mais voilà... Ils n'ont pas de consonances équivalentes à ce que vous aviez croisé jusque là. C'est ça, ils ils font pas les glowing les on n'a pas ce genre de son, et c'est plutôt finalement agréable, c'est plutôt d'harmonie aussi avec le décor. Certains d'entre nous commencent à essayer de reprendre le chant, d'ailleurs on essaye de comprendre un peu, voilà, de voir tout ça. Euh, et puis bah, on essaye de trouver le Tangata Manu au milieu de tous ces gens-là. On demande, en fait, on s'adresse, euh, donc on finit par s'adresser au plus vieux, en se disant, bon euh, lui il doit forcément savoir, et c'est peut-être lui. Oui, on vous, dit, enfin, vous, vous le repérez même comme, euh, comme étant potentiellement leader du chant, vous avez l'impression oui, oui, ce vieux, vous dit, bon, bah, lui peut-être, euh, il est vieux, il a l'air de chanter mieux. Et, <rire> et, puis, puis, et puis comme voilà. il est vieux, vieux c'est mystérieux. mystérieux. <rire> <rire> euh, bon. En tout cas, on va, le, on va voir le vieux, euh, qui nous dit que finalement, il est, on montre un peu pas de blanche, on est obligé de dialoguer, de négocier un tout petit peu, mais enfin, il n'est pas, pas fermé à l'idée de nous présenter le Tangata Manu, et nous donne rendez-vous donc le lendemain, euh, à la même heure, c'est-à-dire après le coucher du soleil, pour rencontrer le, le, le fameux Tangata Manu. Oh. Au début, euh, vous avez cru que c'était lui au, au, au début, on a, on a supposé que c'était lui. Bon, il se trouve que c'était pas, on verra plus tard, que c'était pas tout à fait lui. Euh, donc là, là on est, euh, on est le soir en fait de notre ouais, arrivée sur l'île, c'est ça. Euh, le lendemain, euh, la soirée se passe. pour C'est ça, on se méfie si un si petit peu. Le l'investigateur ouais. que je joue à ce moment-là est, euh, est un type un peu euh, qui aime bien être, euh, être, un peu isolé, etc. Donc euh, va plutôt dormir dehors. Ce qui fait... non, bon, euh, donc lui, il va dormir dehors. Enfin voilà. Alors, Finalement, la nuit se déroule très bien, donc oui. on n'a oui. pas, de, pas de soucis majeurs euh, Ce soir-là, on n'a pas spécialement essayé d'ailleurs de, de violer le couvre-feu hein. on est, est resté très... sage euh, ouais, euh, premier soir, ouais, vous vous dit c'est bon, ils n'ont pas trouvé plus. Mais... On, on s'est pas fait tuer, ouais. on n'a pas eu d'agression, on était à tout pas, vital, Finalement, ce y pas. même pas le père qui nous a invité à déjeuner demain, si on veut euh... non, Moi je n'irai pas, et ouais, on ouais, est bon. plusieurs à soupçonner de mettre des trucs dans le thé Alors on ne va pas spécialement consommer ce qu'il nous propose Mais enfin voilà Alors. Le lendemain, le lendemain matin, donc on, on... il me semble que c'est là qu'on loue un guide. Je l'ai pas noté. Mais... Euh, le... pas... C'est pas ce jour-là où toi t'es parti en barque de l'île pour faire ta, ta carte euh, Si, c'est ça. C'est bon... parce qu'on est en deux groupes, c'est pour ça. Ouais. Euh, en fait, on, on, ce jour-là, donc, va se passer. En gros, on va comprendre donc que la monnaie n'a pas n'a pas cours ici et qu'il faut donc trouver un, une autre monnaie d'échange. Or ils ont tous l'air de courir après nos fringues, c'est-à-dire une paire de chaussures décentes, un short, une belle chemise et tout ça. Et ça, ça a l'air de leur parler et de leur faire plaisir quand on, fait, on a fait quelques échanges déjà et ça a l'air de leur faire plaisir. Ouais, Donc on se dit, ça marche bien. On, va aller chez, on va aller voir les militaires qui doivent bien avoir un stock quelque part, euh, s'il y a, y a un, un semblant de surplus d'épicerie ou quelque chose comme ça, c'est les militaires qui l'auront de toute façon. Donc on va aller les voir et puis on va voir avec eux ce qu'on peut négocier au niveau, euh, euh, au niveau tout simplement de matériel. On y va, donc on trouve effectivement que dans le... au, sein de... au sein du camp on trouve un genre ce qu'on pourrait appeler une épicerie, quoi. Une oui. une... Une une une ouais, outil... tout, tout prévu euh, voilà, pour les, les, les militaires un peu exilés. Donc on leur achète le stock de, de... de claquettes et de shorts, fait, tout, tout, tout ce qui est un petit peu, on va dire, euh, moderne, enfin qui permet de protéger un peu, peu le corps des agressions, tout simplement, hein, de, du milieu un peu hostile de l'île de Pâques. On achète tout ce qu'on peut. Qui nous permettra par la suite donc de plus se poser la question en fait quand on a besoin de négocier quelque chose bah ben, on, on, on de finira des fringues, des fringues voire on finira par faire des crédits en disant okay, Mais oui euh, ne vous inquiétez pas euh, ça ça sera beaucoup plus tard mais je pense que je vais l'oublier euh, vous inquiétez pas on vous on va vous envoyer des, des fringues pour tout le monde vous aurez tous une belle paire de sandales et tous un bouchon une mais personne que vous ça sera au Tangata nous justement <rire> pour <rire> pour, euh, à qui on va promettre ça pour ben, on va, en parler. on va y arriver. Euh, donc on fait effectivement, un, un groupe part, euh, donc, euh, deux investigateurs partent faire le tour de l'île en barque, euh, et les autres partent faire une carte, pour essayer de tenter de faire un semblant de, de, de carte et d'avoir un minimum de topologie des lieux euh, en dehors de ce qu'on nous a présenté. Euh, Bon, il se trouve que ça c'est un tout petit peu raté et que donc il manquera, enfin la carte ne sera pas tout à fait exactement ouais. comme elle devrait être. Mais ce qui, est pas, ce qui ne va pas finalement poser de gros problèmes, puisque nos collègues... Ça me suffit. Oui, c'est ça, et puis nos collègues partis à pied de toute façon bien repérer le terrain, donc euh, voilà. Bon. L'île n'est quand même pas immense, on arrive à faire en faire en le tour à pied assez rapidement, donc euh, voilà, c'est quand même un... C'est pas une vraie difficulté Mais par contre, ce voyage nous a permis euh, en barque... Ça nous a quand même permis de découvrir deux, trois trucs. Euh, le fait qu'il y ait un cratère tout au bout de l'île, le fait que l'île soit couverte de... Euh, donc, de... de, de moaïs, euh, alors comment tu les... Euh, comment tu les appelles les c'est Ahou Moaï, voilà. Les Ahou Moaï, donc en des espèces de grandes stèles sur lesquelles les mailles sont groupées par trois, euh, généralement orientées dans le même sens, souvent vers la mer, euh, oui. <rire> et, euh, et posées sur une très grosse stèle de, de pierre, euh, qui elle-même elle est dotée d'un parvis euh, oui, de, avancé à, à, à assez, assez grand. grand -deux. Donc euh, voilà, on découvre on découvre ce, cette chose-là, on découvre le, cette espèce de, de grand cratère, qui fait un peu penser à un volcan éteint, quelque chose comme ça. Ouais. En plus du volcan, <rire> en plus, en plus, plus du, du volcan, volcan d'activité. Et <rire> du volcan, euh, du vrai volcan. Et puis on découvre finalement Motunui, euh, qu'on nomme pas au départ, mais on voit bien que on nous en avait parlé. Ouais. Et donc on s'approche de, ce, de cette espèce de petite... Euh, ouais, presque, cette espèce de, de petit mont émergé. Euh, on s'en approche... Euh, Assez, euh, assez naïvement en fait, et on voit, on, on a l'impression de distinguer un truc, et puis on se dit, fra il doit y avoir quelque chose quand même. On nous en a parlé, le Tanga Tamanoui plonge ah, moi, on les un les charges cette trajet. Et ben c'est là que je me rends compte qu'effectivement j'ai dit une bêtise sur l'investigateur, c'est plus tard qu'il arrivera le militaire, c'est pas voilà. très grave, ça change, ça change pas grand chose. Tous, euh, tous arrivent sur le bateau suivant. Voilà, ils sont pas déjà arrivés plus tard. Plus tard. En fait, oui, je, oui, suis, je vous oui. avais convoqué avec la liste de tout à l'heure me suis planté c'est toujours le c'est toujours l'archéologue anti-civilisation que j'avais joué après Samuel Eyes, euh, oui. puisque, puisque lui, puisque il lui plongé plongé avait fait. plongé avec c'est son grand truc de plonger en plus les chiliennes, c'est son domaine donc euh, voilà et c'est pour ça que depuis ah, le début, le début de je vous en parle bah voilà c'est c'est le pur hasard ça. mais euh, voilà il se trouve que l'aventure finit. Fin trouve une partie de sa conclusion euh, du, côté, du côté des côtes chiliennes, ce qui n'était pas du tout anticipé <rire> de notre part. Euh, et donc il plonge, le, on décide d'aller voir quand même, euh, mon investigateur étant un plongeur euh, émérite, plonge et décide d'aller voir ce qu'il y a en dessous, s'il y a vraiment quelque chose à trouver. Et en fait là, euh, bah, il trouve une, une espèce de, de trou dans le, dans le, dans le, dans le sous-marin, euh, et il commence à s'en approcher, et puis il lui semble voir une ombre au loin. Il voit une pierre, il une voit une, une lueur, euh, une lueur très importante, et puis une ombre qui passe devant très vite, comme ça. Et bon, oh, bah, poisson. <rire> bon, voilà, un poisson, euh, c on va quand même pas flipper pour le moins de petit, la moindre petite ombre. Allons récupérer cette pierre. Et alors là, je m'approche de la pierre, je la saisis. Au moment où je la saisis, je prends une décharge monumentale. Euh, qui n'a quand même pas raison de ma conscience, donc euh, heureusement. Sous l'eau, c'est. ça aurait pu être dans Sous l'eau c'est Ceci étant dit, c'est pas tellement mieux, puisque ouais. euh, je me fais agresser par un homme poisson. Hein, voilà. euh,